correspond à nos besoins vitaux. Manger parce que c'est l'heure, pour l'organisme, ça ne correspond à rien du tout. Manger alors que vous n'avez pas faim, c'est comme tenter de remplir, de, de, de, de remplir un espace déjà qui est, qui est plein et donc d'induire immanquablement un stockage de nourriture. Votre organisme ne vous demande rien, pourquoi le gaver de calories supplémentaires Manger de façon diététiquement correcte ne correspond à rien pour l'organisme. Manger trois fois par jour, manger léger le soir, costaud le matin, ne pas grignoter entre les repas, ou encore manger lentement, sortir de table en ayant encore faim, et surtout manger de tout tous les jours. Toutes ces grandes lois de la diététique alimentaire n'ont pas fait leur preuve. Par exemple une théorie est sortie il y a quelques années suite à une publication de résultats. Cette théorie disait « Puisque les aliments mettent en moyenne 20 minutes pour arriver dans mon estomac, il faut donc que je mange lentement pour ne pas ingérer plus d'aliments que nécessaire et arriver plus rapidement à la sensation de satiété. Or on sait qu'un petit déjeuner en moyenne prend 12 minutes et qu'un repas en prend 17. Nous serions donc tous en surcharge pondérale. Vous, ne pouvez, vous pouvez manger à la vitesse que vous voulez, pas, ça n'agira pas sur votre prise ou sur votre perte de poids. Par contre, manger lentement présente pour la fonction de la nutrition plusieurs avantages, notamment celui de permettre une digestion ou une meilleure digestion, ou encore d'agir sur la notion de rassasiement en accentuant la sensation de bien-être et de réconfort. Pour, pour mieux comprendre et pour aller un, un petit peu plus loin, dans les faits, les physiologues le prouvent. Euh, le contenu nutritionnel des aliments est analysé dès que l'aliment entre dans la bouche, grâce à des capteurs situés dans le palais euh, et sur la langue notamment. La sensation de satiété ne vient pas que d'un estomac plein, mais aussi d'une sensation d'estomac plein. C'est ce qui fait toute la différence. La sensation de faim, c'est aussi une histoire de ressenti émotionnel. C'est pour cela notamment que des personnes vont avoir la sensation qu'elles ont toujours faim car elle n'arrive pas en fait à combler un vide émotionnel intérieur que la nourriture comble ou semble combler parfaitement. Mais cette sensation de plénitude n'est en fait que de courte durée, car très rapidement derrière il y a tout le cortège des reproches, de la culpabilité, etc. En fait la prise de poids ne peut pas se résumer au simple fait que l'on mange trop. C'est vraiment trop réducteur. Il s'agit agir sur l'ingestion alimentaire, c'est agir sur la conséquence. Et aujourd'hui, les régimes alimentaires ont prouvé leurs limites. Si le régime alimentaire était un médicament, il n'aurait pas reçu l'agrément du gouvernement pour une mise en circulation sur le marché. Son taux d'échec est de 95%. Aujourd'hui, toutes les études le prouvent, des centaines d'études le prouvent. Les régimes alimentaires et la perte de poids sur le long terme sont incompatibles. Il n'existe pas de méthode rapide pour sortir de ces types d'enfermements comportementaux. La prise de poids est la résultante de plusieurs phénomènes concomitants qui vont trouver leurs origines dans la génétique, dans l'acquis, dans le vécu de la personne. Ce poids d'aujourd'hui, même si vous ne le voulez pas, même si vous ne l'aimez pas, il exerce sur vous une protection contre la dureté de la vie. Alors, comprendre pourquoi vous êtes en surpoids vous permet de retrouver un comportement alimentaire naturel et inné et cesser d'avoir de des crises, si vous en avez, hein, d'avoir des crises de compulsion alimentaire ou de boulimie. La nourriture doit reprendre sa fonction première, celle de nous nourrir, afin de nous donner l'énergie pour pouvoir vivre, vivre pleinement les choses, vivre pleinement notre vie. Afin de, de, de mieux comprendre ce qui vous pousse à manger ou à stocker en excès, continuez à regarder mes vidéos en vous abonnant à la chaîne YouTube Méthode Mère.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 pour changer votre futur. La solution se trouve dans le décodage des comportements qui vous poussent à manger. Les comportements que vous avez aujourd'hui. J'espère vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires là, ici, juste en dessous. Et surtout, à très bientôt. Je vous aime.